Alors, définition d'un chantier. Ben, un chantier, voilà. Tu vas me faire, ce truc. Je mets la caméra, parce que si je me casse la gueule, c'est beaucoup trop drôle. Ah, j'ai les pompes qui touchent dans les arrières. Oh, putain. Oh. non. C'est, oh merde. Et bonjour à tous, euh, ne réglez pas votre écran, il est parfaitement bien calibré, c'est juste moi qui suis au milieu d'un lac de lave. Et je suis dans un endroit plein de coquelicots, ça c'est sûr, et d'une petite maison euh, taguée. Euh, je vais faire un petit 110 km vers euh, Egmont, puis je vais aller plus loin au Fort Péquet, ça s'appelle, euh, donc euh, un, vieux, un, vieux, un vieux château en ruine euh, au milieu des marais et tout. Enfin, A mon avis, ça va être assez spectaculaire et plutôt sympa, mais on verra sur place. Ça vous bien une dernière fois les coquelicots, parce que moi, <rire> je repars. Ah, c'est fantastique ces coquelicots, là Oui je suis un peu facilement enthousiaste Je vous l'accorde mais quand même Donc là c'est euh, la voie cyclable du Pays de l'or je pense est comme ça Voie verte euh, bah, très très propre hein, très neuve surtout très très roulante très chiante euh, <rire> Elle est extrêmement longue en fait donc <rire> vous êtes content de la quitter quand vous êtes au bout? <rire> C'était très rafraîchissant. Un petit shoot d'adrénaline, là Donc, il n'y a plus dans la Lune que moi. Ça, c'est une découverte fondamentale. Coquelicot encore, Coquelicot toujours. Je ne m'en lasse pas. Alors, si d'aventure, vous vous étiez lassé euh, du rouge Coquelicot, je vous propose le violet Chardon. Et c'est joli pour qu encore toujours. Hein. là, je crois que je me suis fait 20 mètres, juste pour valider une tuile. Voilà, ça, ça m'a validé une énorme tuile et donc euh, je suis un gros malin. Voilà, ah je sens que Komoot euh, m'embarque euh, euh, dans du chemin… Ah non, ça va, ah, j'ai eu peur. J'ai cru que je voyais de la boue de loin. C'est la belle piste de gravel, avec un petit lapin qui vient de traverser. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, Un chien sans baisse. À ralentir. Ouais, il y en a trois pour le prix C'est cool, ça. C'est cool. Bonjour. Ah. Allez. Ah, mais c'était à gauche. Un premier chien, puis trois, puis quatre, et le quatrième a commencé à essayer de me pincer le mollet. Et euh, oui, voilà, les, les chevaux, évidemment. Beaucoup plus sympa hein, à choisir. Tiens, je rentre dans le gare. Ça ressemble à des embouteillages de gens qui vont à la mer ou un peu comme ça. Déjà Ah, mais c'est les vacances, putain Ah, ben Jean-Pierre, il va me protéger, là. C'est cool. Bon, c'est pas le, le passage que je préfère ici. Hein. saint laurent de dégouze Ça serait l'occasion de remplir les bidons, peut-être, mais. Qu'est-ce que j'ai bu ouais, J'ai bu la moitié d'un bidon. J'en ai deux, de 800. Euh, ça va, j'entre aperçois euh, la tour cabrière, du coup je vous fais un peu le tour du proprio. à la tour Cabrière qui est gavé de monde euh, parce que convention euh, moto -bécane, euh, solex euh, voilà donc moi je suis l'intrus j'espère qu'ils vont pas repérer que je suis pas du Serail ça c'est un peu le mazout ça faut pas leur dire moi je vais continuer ma route et pas m'éterniser parce qu'en plus il y a un trafic dedans plein de monde et tout c'est pas ma jam <rire> alors je viens de rejoindre la Via Rona avec ses bateaux euh, ses péniches incroyables Ah, c'est sympa ça. Un tricycle électrique. Moi je me vois bien à 80 piges là-dessus. Je ne peut-être pas des traces VTT avec, mais je trouve ça admirable. Je viens d'arriver avec Morte et je suis très content parce que c'est magnifique. Il y, a, il y a de la fortification. Hein. Ça ne plaisante pas ici. Est maintenant les panneaux propriété privée je suis pas super fan au pire je dirais que c'est la faute à comout comme d'hab toujours sa faute Il ouais, de rien lundi suivait, il doit être balèze là et j'ai rien dit pas bien vraiment de la très belle piste de gravel vous voyez c'est plat complètement plat moi bon, c'est la camargue et je suis à 28 sans forcer ce qui s'appelle du gravel de rouen bon bah ben là vous voyez je sais pas pourquoi ce chemin a été privatisé parce qu'il n'y a rien de critique il n'y a pas de bâtiment secret de la NSA. Alors, ils étaient vraiment bien cachés. Et du coup, oh, c'est bien sableux là. Ils ont la privatisation un peu facile ici. C'est vraiment le boulevard du Gravel ici. Très très très agréable à rouler. Alors comme d'hab, je vous mets la trace à la fois sur Komout et sur Strava. Je vous mets les deux. 31. c'est peut-être parce que j'ai légèrement le vent dans le dos. J'ai l'impression de voler là-dessus. Du au folie de de temps en temps. Enfin, vous connaissez, hein. c'est peut-être du gravel, c'est 80% de la pratique. passer entre les nids. arrivé au fort de Péquet dont je vous parlais dans l'introduction. Alors, le fort de Péquet, le fort du sel, euh, aujourd'hui perdu au bout du monde, dans un lieu hostile. J'ai la flemme de lire, oh, c'est pas bien ce que je dis, ça fait vraiment l'inculte. Il en reste pas grand chose, mais il en reste suffisamment pour qu'on se rende compte que c'était un truc déjà qui était très grand. Et euh, qui devait être effectivement euh, au carrefour d'une activité économique intense. Vous voyez, je fais bien le Laurent Deutsch ou pas Alors, je vois qu'on peut monter. Alors on va monter, on va aller voir, il y a peut-être une bonne surprise Ouais, il y a une bonne surprise Ah, sympa Eh ben j'ai drôlement bien fait de monter, le petit chemin, hein Parce que le fort de Péquet, il est plus joli comme ça quand même, hein Que le petit machin que je vous ai montré tout à l'heure avec le panneau. Pas bien indiqué, le petit chemin, mais ça donne un, un, un petit point de vue assez sympa sur, sur le bâtiment. Oh, y a des belles ornières. là. C'est généralement là-dessus que je me pète la gueule moi, les ornières. Je suis un spécialiste. Je pense qu'une image oh, vaut voilà. plein de mots en fait. Oh, oh putain, c'était borderline. Mais juste avant, je vous disais les ornières. machin, tout ça. Ouais, okay, J'ai failli vous faire une démonstration par l'exemple. Ah, là, je roule moins à 31. C'est marrant. Hein. Oh, là, là. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, là, comme ça. Non Voilà Ça, c'est fait Les ornières, voilà Vous voyez ce que j'essaye je... de vous dire Ah, J'ai les pompes qui y touchent dans les ornières Bon, je vous entends encore vous marrer de ma chute de tout à l'heure. Mais je vous promets, c'est hyper délicat, hein, ce genre de merde. Tiens, je passe à gauche Mais quel chantier C'est pas possible Là, il faut viser très très juste et pas se casser la gueule, ouais, c'est bon. Euh, J'espère, comme d'hab, que vous appréciez là où je vous emmène. Encore un passage avec des ornières, je mets la caméra parce que si je me casse la gueule, c'est beaucoup trop drôle. Oh putain, oh. Je suis sûr que vous êtes déçus là. Mon dieu, je prends le single, d'accord. On sent que c'est pas entretenu de ouf. Hein. Mais c'est rudement sympa. Perso, j'adore. Toujours d'identifier s'il n'y a pas des ronces en travers, là. Et pour ma peau et pour les pneus, bon, j'ai fait le plan de préventif, normalement, je devrais le faire, mais bon, si je déchire le plan, par exemple, ça devient compliqué. Donc là, je vais pas me faire bifler par cet olivier. Je le passe à pied. Voilà. Vous voyez, comme c'est blanc, là, c'est du sel, ça, je crois. Hein je roule sur du sel. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer avec ma transmission Oh une belule, vous l'avez vu Allez, à droite. Le GPS a perdu la trace subitement. Mais je vais par là. Déjà parce que c'est joli. Que mon instinct me dit que c'est par là alors ça c'est très très préoccupant par contre parce que mon instinct c'est pas... pas le meilleur vous, vous appréciez quand même euh, où on se trouve quoi Je, hein? Voilà. je sais pas C'est le drame. Ouais. Bon, je suis sans doute sur une des pistes les plus sympas sur lesquelles j'ai roulé. Donc, ça, c'est extrêmement positif. C'est le point positif du jour et le point négatif, euh, c'est celui-ci. Euh, il faut croire qu'il y a encore la gabelle et qu'en fait, il y a le stock de sel national qui est là, quoi, avec le, le ruissellement, l'évaporation, tout ça. Et euh, vous voyez le monsieur là il a l'air extrêmement extrêmement convaincant euh, le mot poursuite judiciaire en dessous ça aide pas et donc bah ça ça veut dire bah demi-tour coco quoi est ce que vraiment vraiment il faut que je pleure bah non parce que faire ça à l'envers bah c'est cool en fait Hein on va pas se plaindre et le vent c'est euh, bien levé là du coup je l'ai euh, plein de poire petit coup au moral là D'ailleurs, il y a un nuage qui passe devant le soleil au moment où je dis ça. Et du coup, je rebrousse chemin, certes, mais pas par le single, ni les ornières, mais par cette petite piste qui longe le single et surtout qui borde l'étang. Donc c'est un peu plus sympa à niveau paysage en fait, je trouve. Une barrière c'est incroyable donc ça commence à bien faire je suis en train de me paumer au niveau paysage je continue de me régaler et c'est bien là l'important ah oh, c'est beaucoup trop drôle regardez qui je retrouve les amis les ornières oh, je suis en train de revenir jusqu'au fort de Péquet. je suis en train de réaliser que ça se ça se dit pékaïs et que je dis Péquet comme un pecno depuis tout à l'heure ouais ah, c'est ça hein, c'est fort Oh putain cette distance que j'ai dû rebrousser c'est pas fini ça c'est... oh merde bon ça c'est fait entre les barrières, la chute dans la boue ah, ben, je suis bien moi aujourd'hui et je suis ravi que vous assistiez à ça suis mmh. bon chat. ça oh, j'ai la bonne boubou je <rire> sais pas si vous voyez la boue j'ai ailleurs de partout des roues. Donc là, ben en fait, j'ai regardé, hein, tout est privatisé de partout. C'est vraiment pas possible de faire la trace que j'avais initialement prévu. comme vous n'êtes pas à jour sur les chemins interdits. Machine arrière complète, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Je crois que ça fait partie intégrale en fait, de la pratique du gravel. <rire> Tant qui est qu'il y une pratique du gravel, hein. ça peut être, vous pouvez appeler ça cyclisme d'aventure ou cyclotourisme. Je me retraverse avec Morte. En rouge, je, je vais aller par là. Moi, je suis un bus, moi. Voilà, ouais, je suis un bus. Moi. De mémoire, c'est par là. -là. Ce qui fait le plus mal au cervical, le vent de face et la position gravel, ou le fait de hocher la tête pour dire bonjour à tous les cyclistes. C'est ah, pas cette petite là. Comme comme Waouh voudrait me faire prendre la nationale et moi, bah en fait, euh, non. Donc je reste euh, acharné à essayer de faire un tout droit pour rejoindre le gros du roi. It wasn't a good idea. Pardon, excusez-moi. Pardon, pardon. <rire> Merci. Allez, je vous emmène voir la mer quand même. Ah là là. Ah ça fait toujours quelque chose, dans la mer. Ah oui, bien sûr. Ouais bon, bah, je suis au gros du roi, à côté du phare là. Beaucoup de l'acheter et du coup je vous laisse. Euh savourer euh, cette vue avec, je pense, une petite musique à base de piano mélancolique, euh, comme je sais si bien le faire. <rires> le recto verso. Après qu'au je me suis forcé sur la Vierona. Petite rafale devant de face. Ça vous impose le rythme balade. Du coup, vous avez plus le temps de profiter des choses. Toujours positif. vient de me dire dans l'oreillette que cette promenade s'appelle la promenade Jacques Chirac. J'ai laissé Komoot me faire passer par là, Moi, mais... j'aime n'aime pas trop la foule, je suis ravi. En plus, il y a des odeurs de, de friture, honnêtement. Ça ne donne point fin. Est-ce compliqué Si vous connaissiez pas euh, l'architecture de la Grande Motte, vous voilà entronisé. Je sais pas ce que vous pensez d'archi. C'est spécial. Vous pouvez le refaire. Oh. Merci, <rire> c'est trop gentil. Genre ce truc chelou, voilà. les goûts, les couleurs, tout ça. C'est un peu longuet. Vraiment né. Ah, je vais peut-être mettre un podcast en fait. Qu'est-ce que c'est, chiant C'est droit, c'est loin, c'est lent. C'est vraiment, vraiment, vraiment très loin, lent, long, droit, chiant. Il va me faire passer par là parce que c'est euh, très sympa. Et allez, pourquoi pas. Bonjour Je vous la fais très courte parce qu'il n'y a vraiment plus de batterie dans la GoPro. Je suis à Caranon, là, je suis plus très loin de la maison. J'ai fait donc, euh, bah, ça fera 110 km malgré les détours et, et le fait d'avoir repoussé chemin euh, au fort de Péquet, Je ne sais pas si vous m'entendez, mais à mort les pots d'échappement, la con. Bah, au final, super balade quand même. On se quitte sur un, un paysage qui est quand même pas dégueu. Malgré le bruit des bagnoles que vous entendez derrière. Portez-vous bien, faites du vélo, euh, payez vos impôts, machin, tout ça et à la prochaine. Ciao